Bienvenue sur euh, la reine de la poupée Nouvelle chaîne, enfin nouvelle chaîne j'ai 22 abonnés mais voilà Donc c'est une chaîne qui va parler des poupées en porcelaine Oui en porcelaine, je sais que ça peut vous surprendre le choix Mais c'est une passion que j'ai depuis euh, toujours Et j'aimerais bien la partager avec de nombreuses personnes et aussi faire découvrir ces poupées à ceux qui ne les connaissent pas assez bien ou qui les connaissent mal, par exemple. Si vous avez des idées de vidéos en plus que celles que j'ai déjà en tête, ça serait bien de m'en faire part, ça serait gentil. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo si vous voulez plus d'informations sur la chaîne. Et euh, n'oubliez pas la cloche de notification aussi. Bon, je sais qu'elle est courte, cette vidéo. Mais pour le plaisir de cette vidéo, je vous présente Zara, qui est une poupée en porcelaine. Voilà, que j'ai eu en brocante, voilà. Donc la vidéo n'est pas terminée, donc elle a de beaux cheveux, un peu décoiffés, comme vous pouvez voir. Et puis son qui est là, voilà. Elle est de la marque de la maison de Valérie. Donc euh, c'est une marque de vêtements, je crois, ou un truc dans le genre, c'est pas évident, vu que je filme avec une main, voilà, alors c'est ici, voilà, là c'est marqué de Valérie, mais de l'autre côté c'est marqué la maison de Valérie, si on, voit ouais, rétro verso. Elle a de beaux yeux bleus, voilà. Je sais qu'il y en a qui ont la phobie des poupées, voilà. Donc je vous ai dit au début de... N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour vous permettre de retrouver plus facilement les vidéos de ma chaîne si vous me suivez bien... Diminue. Pardon, désolé, bien évidemment. C'est... Ouais, bon, j'ai un peu du mal. Donc excusez-moi, c'est un peu problématique. Je confie. Alors, euh, si vous n'avez pas compris le but de la, vidée, de, de la vidéo, c'est pour présenter une chaîne. Mais bon, je crois que ça, vous le savez déjà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça de toute façon. Parce que vous le savez déjà de... Pff, voilà. En gros, j'essaye de faire vite et je dis n'importe quoi. Mais vous inquiétez pas. Si vous voulez que mes vidéos soient euh, bien plus précises et tout, en évitant le... Plus de gaffes possible, marquez-le en commentaire, ça serait gentil de votre part. Si ça vous gêne, ce genre de petits problèmes. Au moins, ça prouve que j'ai pas contrôlé ma vidéo, que je l'ai improvisée, voilà, voilà. Mais peut-être que vous aimez pas l'improvisation et voilà. Donc, mais moi j'aime bien improviser, même si des fois il y a... ça bug un peu et que j'ai un peu de mal avec certains mots aussi. Ça m'arrive de bégayer. Donc euh, voilà, euh, si vous vouliez pas ça, bah, je suis désolée, mais voilà, je fais comme je peux, je vais essayer de m'améliorer, et voilà. Donc, euh, je vais pas répéter ce que je vous ai déjà répété deux fois dans la vidéo, mais voilà, si vous voulez soutenir cette chaîne, bah vous devriez faire ce que j'ai dit dans la vidéo au moins. Voilà. Mais bien évidemment il faut aimer les poupées et ou commencer à les apprécier. Des fois on dit qu'on n'aime pas une poupée et quand on, la, quand on la voit pour de vrai la poupée, bah, ça nous fait plus du tout le même effet. Il y en a qui vont détester une poupée jusqu'au jour où ils l'ont entre les mains et qui finalement ils disent Oh waouh, elle est trop belle pour de vrai En photo, elle donnait vraiment pas très bien et je regrette l'avoir jugée, voilà, elle est bien plus jolie en vrai qu'en photo ou en vidéo. Voilà. Voilà, il y en a qui disent beaucoup ça et c'est pas tout à fait faux. J'ai été aussi surpris par d'autres sortes de poupées. Oui, parce qu'avant je collectionnais aussi les Monster Eye, Ever After Eye, DC Super Hero Girl. Voilà. Et j'ai aussi euh, eu quelques Barbie aussi. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas. J'étais je... pas passionnée que par les poupées à personne. J'avais aussi des poupées de chiffon. D'ailleurs, j'en ai euh, encore. J'ai une poupée en plastique donc j'ai pas que des poupées en porcelaine et j'ai pas encore vendu toutes mes Monster High. Voilà. Il me reste deux DC Super Hero Girl pour le moment. Je sais pas pour combien de temps je vais les garder donc si je fais la prochaine vidéo et que je les ai déjà vendues, je pourrais pas vous les montrer, voilà. Mais voilà, je crois que ça fait déjà beaucoup En une première vidéo. Alors je gère déjà mieux la vidéo là pour le moment. Mais euh, voilà, il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Sinon, je crois que je vous ai endormi. Si ça se trouve, vous dormez déjà devant la vidéo. Ça se peut. Mais dans ce cas dites-le moi en commentaire ce que je dois faire pour améliorer. Et voilà. Comme je l'ai dit, c'est qu'une première vidéo. Et ça peut que s'améliorer en avec le temps. Voilà. Euh... Ne cherchez pas à comprendre. Je bug. Mais voilà. On est en soirée, je suis fatiguée, et c'est peut-être ça, voilà. Bon, je vous dis à euh, une prochaine vidéo, peut-être d'ici une semaine, voilà. Si ça vous va, marquez-le en commentaire, voilà, ou si c'est dans un mois, pff. Enfin, bref, voilà. Donc, n'hésitez pas, comme j'ai dit... Oh, mais j'arrête pas de me répéter deux fois, c'est pas vrai pff. Voilà, donc désolée... Bon, je vous dis salut et à une prochaine vidéo. Voilà. Je ne vais, vais pas vous embêter plus que ça. Salut, salut. Et à une prochaine vidéo.